et tout dans votre sixième maison, le nœud sud, dans votre sixième maison va vous aider à vous débarrasser de beaucoup des vieux karmas qui auraient alourdi votre passé et de temps en temps refont surface dans vos pensées et ce durant son passage dans cette maison 6. Donc il va vous aider à vous débarrasser de ces karmas mais aussi ceux parmi vous qui auraient souffert des problèmes de santé, verront ces problèmes disparaître peu à peu. Raou, le nœud nord dans votre douzième maison en présence de Vénus va vous rendre désireux, de vous impliquer davantage dans les activités spirituelles et vous seriez plus intéressé par la méditation et les traitements euh, ou la thérapie par l'énergie. Rahu dans cette douzième maison, pourrait aussi vous rendre discret dans certaines activités, dans certains projets lucratifs ou non lucratifs, ou dans une relation que vous pourriez avoir durant son passage dans cette maison d'ici janvier 2022. Donc vous pourriez euh, vous lancer ou lancer une relation peut-être amoureuse avec quelqu'un, mais discrètement. Vénus, dans votre douzième maison, en rétrogradation à partir du 12 mai, pourrait... Euh, pourraient faire des vieilles relations faire-surface, qui pourraient être des relations amoureuses, d'amitié ou professionnelles. Avec la rétrogradation de Vénus, vous pourriez recevoir des sommes d'argent qui étaient en litige ou suspendues pour une certaine raison. Le 7 mai, une pleine lune, super lune, aura lieu dans votre cinquième maison dans le Scorpion. Cette pleine lune fera un carré avec... Euh, euh, fera un aspect délicat avec votre huitième maison. Vous pourriez recevoir des nouvelles concernant une, voie, une vieille relation amoureuse qui pourrait refaire surface, surtout avec la rétrogradation de Vénus dans votre douzième maison. Et cette vieille relation pourrait se relancer dans, le, dans les coulisses, donc discrètement, soit parce que vous êtes déjà engagé ou peut-être parce que l'autre le serait. Le 11 mai, Mercure entre dans les Gémeaux, votre douzième maison, et deux jours plus tard, le 13 mai, Mars entre dans les Poissons, votre neuvième maison. Mars fera... Un carré avec Mercure, ce qui va faire revivre une communication qui aurait été interrompue pour une certaine raison avec soit des vieux amis ou des vieux connaissances ou des membres de la famille, un frère, une soeur ou un parent. Donc, euh, la communication avec la communication qui était interrompue avec certaines de ces personnes pourrait revivre maintenant. Vous pourriez aussi euh, reprendre un projet artistique que, euh, que, que vous auriez commencé auparavant et arrêté. Et soudain vous aurez l'inspiration maintenant pour compléter ce projet qui pourrait être une pièce de musique, une peinture, un livre, etc. Il faut absolument utiliser les énergies du mois de mai d'une manière productive. Donc, orientez vos pensées et vos activités vers, vers remplir votre temps dans des activités qui vous font plaisir, comme l'art, comme la musique, ou bien dans les activités spirituelles comme la méditation, car si vous laissiez les énergies, vous, ori vous orientez, vous pourriez tomber dans des pensées sombres et par conséquent dans la dépression, car vous allez avoir un grand désir d'avoir du plaisir et si vous vous laissez chercher ce plaisir en consommant l'alcool ou la drogue par exemple, ce serait absolument destructive. Donc, c'est vous qui déciderez comment va avoir le, euh, va avoir l'air votre mois de mai et vous allez avoir le contrôle si vous aviez la volonté. Donc, il vous faut la volonté parce que le contrôle sera dans vos mains. Le 22 mai, une nouvelle lune aura lieu dans votre douzième maison dans les Gémeaux. Cette nouvelle lune va vous préparer pour une fin de quelque chose ou euh, la fin d'un aspect dans votre vie qui pourrait être une relation ou un projet sur lequel vous travaillez depuis quelque temps ou...